La secrétaire a été violée par une agrafeuse. Le lion était vegan et avait une mine affreuse. Michael Jackson n'est pas mort, il a rejoint le Clan. Les extraterrestres seraient tous des hommes cis blancs. Le Père Noël habite à Bastia. Le burger au caca soigne le sida. Le nouvel iPad est tactile et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 le feu d'artifice assuré par des missiles solaires La Corée du Nord est plus républicaine qu'Orléans Ce jeu addictif te fera jouir en un rien de temps L'Olympique de Marseille soutient le.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 On a retrouvé le premier poney dragon. Il mange un choco prince et il devient prince. Si c'est un homard qui a tué, c'est normal qu'il fasse des fautes. Il a des vaches. Faime pas tweeter les codes nucléaires des États-Unis. Agrandissez votre pénis en mangeant que des fruits. La maison blanche est en chocolat. Blanc. Les chats C'est tout Ça suffit.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 Devant la tour Mico danser Tout l'été à Saint-Dizier Faire un saut à la piscine De Roubaix et oublier la machine Kébélu en maillot de bain Sous le soleil d'Amiens La classe en marinière Dans les clubs de Quimper La Corrèze en cathéter La Seine émarre dans son d'anal Réanimation au Finistère Cardio dans le Cantal Mulhouse, Mulhouse C'est pas la douce Moulouse. Jeter dans la beau pays du vin, c'est le pays parfait quand J'y vois plus clair, Montferrand, c'est le paradis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 Par l'oppression et aussi les mammouths. Si ça continue, vous mangerez vos croûtes. Nous les cueilleurs, on n'est pas reconnus. Dans les forêts, on se fait piquer le cul. Les fruits, c'est nous qui devons les ramener. Et on de panier. Alors comme dans Fort Boyard, on utilise une femme, mais ça rime pas. Ouais, mais c'est comme ça qu'on fait. Rock and rock parce qu'on a que des cailloux. Rock and rock parce qu'on n'a pas inventé la roue. C'est pas parce qu'on vit au début des temps et qu'on n'a pas de gouvernement qu'on ne peut pas avoir de revendication C'est la théorie, la révolution. Deux premières, le pour ou les bipèdes. Moi de mon temps, on était encore des singes et on savait chasser. J'ai 20 ans et j'ai bientôt mourir. On chassait aux cailloux, hein. Pas avec des flèches ou des lances, hein. les je c'est sais assistés Ouais, ta gueule, tu sers à rien. Meurs du crevide Ramasser des fruits, c'est pas un métier. Par une bête, tu risques pas de te faire écraser. Nous, on goûte des fruits et parfois on meurt. Des fois on marche si loin qu'on est en sueur transpirer des bras, c'est bien votre seul souci. Retourne dans ta grotte, faire des graffitis. En parlant de peinture rupestre, nous les graphistes espariettes tous souhaitons être reconnus pour nos œuvres. T'as que Ma mode de profil ou t'as vu c'est ma main Oh les intermittents du pariétal, fermez votre gueule, c'est pas un métier de dessiner le contour de ses mains. Rock and rock, parce qu'on a que des cailloux, rock and rock. Parce qu'on n'a pas inventé la roue C'est pas parce qu'on vit au début des temps Et qu'on n'a pas de gouvernement Qu'on peut pas avoir de revendication C'est la théorie de la révolution Rock, and rock Parce qu'on n'a que des cailloux rock rock, Parce qu'on n'a pas inventé les roues Vous êtes prêts à mettre le feu Alors expliquez-nous comment on fait il faut taper deux silex ensemble au-dessus du terme séché, Jamie. Ou alors attendre un orage, et avec un peu de chance, la foudre tombe contre un arbre et ça fait du feu! Allez, on jette Lucie à l'eau! Lucie Lucie, Lucie, Lucie! Lucie! Ouais! <rire> Elle remonte pas là, hein? Eh, les gars, on note, inventez la nage. Eh, ouais, ouais. On dirait que ça nous gêne D'avoir des yeux et des bras On dirait que ça nous gêne D'avoir des bouches et des doigts Comme si on avait eu douze ans hier On les plie, on les tourne On ne sait pas quoi en faire On se replie on se contourne On se donne de la contenance Un petit mot et un sourire en biais On se regarde en chien de faïence Aucun des deux n'ose avancer On dirait que ça nous gêne D'avoir des coudes et des corps On dirait que ça nous gêne avoir des cerveaux et des cœurs, On se contourne autour, on s'envisage de loin, on rêve l'amour, par peur de demain, comme si on avait eu Ça serait plus mieux On dirait que ça nous gêne D'avoir des sourcils et des poignets On dirait que ça nous gêne D'avoir des pubis et des mollets Comme si on était adulte aujourd'hui Et que tout était plus compliqué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 des doigts on dirait que ça nous gêne d'avoir des fesses et des deltoïdes on dirait que ça nous gêne d'avoir des nez et des glandes thyroïdes on dirait que ça nous gêne d'avoir des névroses et des intestins on dirait que ça nous gêne d'avoir des angoisses et des reins On brise le moment, on agit tout doucement On s'embrasse du bout de la fente buccale On fait bas nos valves aortiques et mitrales Comme s'il n'y avait plus que maintenant Derrière le même bureau en noyer Les collègues sont devenus ma famille avec les années Derrière la fenêtre je vois l'horloge du clocher J'attends qu'il indique 5 heures pour pouvoir rentrer. Le patron a toujours un petit mot pour moi du type T'attends encore pour partir à 5 heures pétante comme un connard de fonctionnaire Burnout, burnout, la pression des le chômage ou la mort Burn out, burn out la pression des 8 heures Burn out, burn out le chômage ou la mort Vingt ans derrière le même bureau en noyer j'ai envie de me foutre à l'eau pour me noyer les collègues sont devenus ma famille avec les années comme mes enfants j'ai envie de les tuer Derrière la fenêtre, je vois l'horloge du clocher Le temps est mon ennemi, il fait mine de s'arrêter J'attends qu'il indique 5 heures pour pouvoir me rentrer Dans mes globes oculaires, mes crayons bien taillés Le patron a toujours un petit mot pour moi du type Alors enculé, tu veux encore des congés Burnout, burnout, la pression des 8 heures Burnout, burnout, le chômage ou la mort. Burnout, burnout, la pression des 8 heures. Burnout, burnout, le chômage ou la mort. On nous a promis une augmentation du temps de travail. Le patron nous parle maintenant d'un redressement fiscal. Il faut virer des gens, le plan est déjà préparé. Mais personne n'aura les noms avant le mois de janvier. Demain, je me ramènerai avec un lance-flamme. Au moins, ils auront une vraie raison de me mettre un blâme. Je réduirai ensemble ce bureau en noyer. On verra s'ils veulent toujours me remercier. Le patron aura un dernier petit mot pour moi du type.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 C'est comme des chips sans sel Comme un scrap sans les voyelles Comme une cup en papier Comme Trum qui peut pas tweeter Comme un slip sans trou Comme un rat élien sans gourou C'est pas là, tu sais c'est pas la joie c'est comme l'artèche sans train comme une gaufre à rien comme une masturbation sans main comme un punk à chien sans chien comme un Piano sans touche blanche Comme une semaine sans dimanche Quand t'es pas là, je ne suis qu'à demi-moi Comme un schtroumpf sans la couleur bleue Comme une omelette sans oeufs comme une tirelire sans sa fente, Comme Véronique sans son qui chante, Comme les restos du cœur sans pauvre, Comme une chanson sans rire. J'écris n'importe quoi Comme un film américain sans le mot fuck Comme le Mont-Saint-Michel sans phoque Comme un lapin dans un avion de chasse Comme une pièce de 2 euros sans car glace Comme un témoin de Jéhovah et Mophie comme un cyclope avec deux monosourcils Reviens sinon j'écris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 Je vends des sapins miniatures qui s'adaptent à toutes les formes Si certains aiment l'aventure, les urgences trouveront ça énorme Je vais passer au tribunal pour finir dans Bad News Je vais finir à l'asile pour finir dans Bad News Il ne faut pas être prix Nobel pour savoir qu'il faut se méfier Qu'il faut craindre le père Noël quand il descend par ta cheminée Cette fois, ça peut pas être pire, j'ai niqué l'esprit de Noël ce soir Je vais m'endormir tranquille comme une hirondelle Je vais passer dans tes cauchemars pour finir dans Bad News Je vais passer dans ta mère pour Elle criera Vive le gland d'hiver Planqué sous les mots à coups de consonnes et de voyelles Moi j'ai pas assez de lettres J'ai un M1 un O un U1R un Avec le A de ton orgasme Peut-être que j'aurais pu faire affaire Mais ton quotidien Me barre de cheveux un amour let's contrée ça aurait arrangé mon score. mettez tes plus dans le trip depuis tout à l'heure. Ça fait mal, un gamine, mon zizi à 22 points, alors que ton routine. À tout juste sept points. Allez, vas-y, accouche. Y a plus de peu dans ta bouche que dans le jeu. Tu répètes que je suis exécrable quand on joue au scrabble. T'as raison, t'as pas tort. Tu sais que je suis mauvais joueur Avec ton E de couple J'aimerais placer mon X Si t'as un S, tu le couples Et tu peux faire sexe Je placerai bien un salope En utilisant ton A de rationnel mais on n'a pas le droit Au nom propre J'abuse Les mots sont un peu forts Je débarque dans ta partie Bien entamée Pour faire un truc À trois joueurs Fallait pas me laisser piocher Pour ma défense je dirais Qu'au jeu de l'amour trouble C'est plus un secret Les mots comptent double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 Changer toutes les lettres Ça changera pas les mots Et pour finir avec mon tirage de 7, Je te laisse un mot de 5 lettres Je me souviens de ce temps De ce temps si loin maintenant si loin mais pas encore assez Car jamais, non jamais Je n'oublierai Ces moments passés à rire En se moquant de l'avenir Tout ce temps que j'ai perdu à chercher à corps perdu Des chimères, des rêves tronqués Que jamais je n'ai trouvé. J'ai perdu mon temps J'ai perdu ma vie Dans tous ces moments J'ai perdu mon temps, j'ai perdu la vie Dans tous ces moments qui ne m'ont rien appris. On me l'a assez dit, je le sais Dans la vie y a pas de place pour les regrets Mais dans tous mes regrets infinis y a pas de place pour la vie Je suis ce que je n'ai pas voulu à part ça, je ne sais pas, je ne sais plus Si je ne m'aime pas Alors qui le pourra Ces moments qui ne m'ont rien appris, je sens mes forces m'abandonner, je me sens glissé attiré. Et voilà que j'ai compris, c'est au jour de ma mort que tout s'éclaircit. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie dans tous ces moments. Avait regretté, au lieu d'aimer Ce qu'on m'avait donné Faut pas confondre le pain complet avec le pain total. Ouais. Faut pas confondre recto-verso avec verso rectal okay. Une fille qui se fait amputer ne devient pas fille de joie. Si je veux te mettre à pâté faut pas que je mette du foie gras. Pas recommandé Dis, je suis Disney, dis, non, Disneyx, non, Disneyx. So. Je sais pas aligner de mots. Des mots y en a beaucoup. Des mots y en a beaucoup trop. Je voulais du sexe à pile, je me suis acheté un vibro J peux pas aller au tropique de peur que ça pique trop Pendant les bacs canals, bac B pas son slip On dit pas des journaux, il faut dire des jours nuls Dis Je suis non mais non, dyssexe, dyssexe non, dyslexe non Je sais pas aligner de mots, des mots y en a beaucoup Des mots y en a beaucoup trop une migale n'est pas une demi-maladie Extra-conjugale n'est pas un super con malade Un régal n'est pas un anus qui a une maladie Une France gal n'est pas un pays malade Dis-je suis dis Sle- si nan dis tam Je sais pas aligner de mots Des mots y'en a beaucoup Des mots y'en a beaucoup trop les mots, c'est pas facile de tous les comprendre. Je me sens parfois débile, mais tout reste à apprendre. Mais je m'en fous parce que je vais sortir un dyslexique. Ah ouais, un dyslexique, un CD. J'avais juré infidélité. Ton engeance, je l'ai crié et répété sur de mon ignorance. J'aimais jouir dans ce qui ne m'appartenait pas. Jamais jouir deux fois au même endroit. J'ai craché sur les mots d'amour désu. et les couples aveugles, sourds et muets. J'ai hurlé à la liberté du moi et elle. Baiser sans aimer, hymne à la révolution sexuelle. Ma vie c'était mes 69 sous les dépravés la rage. Non, à l'état policé, tu ne me mettras pas en cage. J'accuse à la Zola, l'amour ça n'existe pas. Écoute-moi, regarde-moi, l'amour ça n'existe pas. Je le jure, sur mon serment d'hypocrite. Je le jure. Sur mon serment d'hypocrite Ne te méprends pas Même si je ne suis pas fuyant Je ne te trompe pas Simplement par manque de temps J'avais prévenu Je suis libre de ne pas t'aimer Tu as ton libre arbitre j'ai pour moi la fatalité Si je me réveille tous les jours dans ton lit C'est juste que j'étais fatigué Et que je me suis endormi Ne va pas t'imaginer quoi que ce soit J'accuse à la Zola L'amour ça n'existe pas On s'est croisé par hasard En bas de chez toi Écoute-moi, regarde-moi Je passais par là je le jure sur mon serment d'hypocrite Je le jure sur mon serment d'hypocrite T'étais prévenu, il ne fallait pas m'enfermer Tu as bien vu que j'étais né moins que la liberté Une fois sur deux j'ai l'impression d'étouffer Une fois sur deux Je ne sais plus pourquoi respirer Si tu n'étais pas parti Je t'aurais quitté J'accuse à la Zola L'amour, ça n'existe pas Écoute-moi, regarde-moi Écoute-moi, regarde-moi Écoute-moi, regarde-moi Écoute Écoute-moi, regarde-moi Ah bon, ça fait cinq ans, je n'ai pas vu le temps passer Tu vois, je ne t'ai pas attendu Je t'avais même oublié Je le jure, sur mon serment hypocrite. Je le jure, sur mon serment d'hypocrite Je le jure, sur mon serment d'hypocrite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 J vais dire un truc franchement au d'aujourd'hui Bref du coup voilà en vrai c'est fou de roux C'est genre du coup c'est même carrément grave Voilà quoi j'allais Suicide pas tout de suite, y'a des choses cool dans la vie. Tu pourras apprendre des lycobites et voir la fin de la pandémie. Ne te suicide pas tout de suite, ce serait vraiment trop dommage. Tu louvrais les dégustations gratuites qui ont lieu au rayon fromage. Ne te suicide pas tout de suite, t'aurais pu. Faire un tour chez Jiffy T'as jamais compté des frites Meurs pas avant Morandini Ne te suicide pas tout de suite Tout de tu suite peux faire de l'art florale. florale Tu peux rejoindre les jésuites Jésus. Et chanter dans leur chorale Fais Choral. gaffe quand même Où chaque croissant avait un goût de nuit. Insolente en vitrine, mais pleine de poésie, elle s'appelait les éclairs de génie. Il y avait de quoi nourrir une armée de vampires et d'insomnias. Parfois, on en voyait jaillir Des éclairs, des éclairs à l'infini Pour chaque battement cardiaque est insomniaque Parfois on en voyait jaillir Des éclairs, des éclairs à l'infini Pour chaque battement cardiaque Il y avait de quoi nourrir une armée de vampires et d'insomniaques. Parfois on en voyait jaillir des éclairs, des éclairs à l'infini pour chaque battement cardiaque. Notre histoire est un poème, il n'y a que toi que j'aime Il n'y a qu'un mot pour résumer notre vie, et ce mot c'est la magie Oui, entre nous c'est aller vite, on a les mêmes goûts de poésie délicate Je suis bien content que t'aimes la bite, je suis bien content d'aimer la chatte Nous avons retrouvé un moustique qui a piqué Johnny Hallyday avant sa mort. Le moustique était conservé dans du vomi alcoolisé de Johnny. Nous avons extrait son ADN. Nous l'avons croisé avec de l'ADN de grenouille. Et nous avons créé Jean-Baptiste Guégan Je ne suis pas un clown, je ne suis pas un clown. Je suis Jean-Baptiste Guégan. J'ai gagné incroyable talent, ouais. J'aurais voulu être le rongé mais mais faire que Johnny envoie. Je me suis fait tatouer un Johnny qui s'est fait tatouer un husky. Puis en abîme. je prends les mots les plus connus de Johnny à Je les mélange dans un burger pour les chanter. Moto ici, pénitentiaire, Gabriel Mirador. le blues le corps, un cheval mort. Voyez-vous, j'avais vu du feu. Je suis Jean-Baptiste Gigan. Je suis comme un médicament. Je suis un Johnny génie Wow, je ne rate pas. demi, petites ont pas fallu de, plus de plus moi parce que parce que j'ai des lentilles. Ah, là-bas, je suis plus des mais la moto, c'est mieux pour la TV. J'ai certes la voix et j'ai presque le corps. Je ne serve pas du tout sur la notoriété d'un mort. Quoi qu'il en soit, je suis un breton au cœur. Nationalité belge en attente, américain dans le cœur. J'ai kidnappé Jade, j'ai dragué Laetitia, mais aucune des deux ne veut de moi. Par contre, la ça va. Je prends les mots les plus connus de Johnny Hallyday. Je les Girls pour les chanter. Au tout hérésie, pénitentiaire Gabriel, le mirador. Noir, même fils, le blues de coeur, un cheval mort, croyez-vous y avez vu du faut. Je le nouveau genou. Et même si c'est très gentil, je voudrais ma propre identité. Même si je continue à l'imiter Arrêtez de me comparer à Johnny Et moi, a que moi dans Alors qu'est-ce que tu vas faire Hein J'ai été validé